Salut tout le monde c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons terminer avec la modélisation de notre petit personnage cartoon inspiré d'un jeu vidéo ça je l'ai caché depuis le début alors euh, ce personnage je vais euh, le terminer dans cette vidéo pas terminer, mais terminer la modélisation parce qu'il y aura encore le shading à faire par la suite et bah Peter le Rick Peter comme je dis souvent Peter et donc on va commencer. Alors on va tout d'abord commencer par résoudre un tout petit problème qu'il y avait dans la vidéo précédente. Euh, là c'est pas vraiment une véritable résolution, mais c'est quand même quelque chose qui va permettre d'adoucir euh, un peu le problème. Donc ici on avait un problème parce que euh, en objet mode on voyait qu'il y avait quelques déformations ici. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un dissolve z ici de même ici x dissolve h comme ça on a au moins l'impression qu'on a un quad ici puisqu'on a quatre sommets et ça va résoudre partiellement le problème je fais de même ici là je vais faire ça ça x dissolve h ok là c'est mieux maintenant Ok, euh, Peter, je pourrais également le faire ici en haut, mais c'est pas trop, trop sympa, trop, trop grave. Euh, je vais faire revenir les autres éléments avec slash. Ok, on va donc tout d'abord commencer par fusionner la tête de notre personnage avec son corps. Sur la tête du perso, on va euh, modifier cette chose. D'abord ici, on va appliquer le modifieur Mirror. Au niveau de la subdivision de surface, on va mettre ici à 1. Comme ça, on va appliquer. Ici, Apply. Qui okay, on a cette Topologie. On va maintenant remettre le modifier Mirror. Ici, je pars en wireframe Je supprime une partie des vertices de son visage, comme ça je pars dans les modifiers je remets le miroir et je remets la subdivision de surface ici je mets à 2 et maintenant sélectionner euh, la tête du perso, ensuite son corps je vais faire un ctrl J ok maintenant je vais revenir ici je vais sélectionner je vais aller en wireframe je vais sélectionner ici euh, ces vertices qui se trouvent là je vais les supprimer parce qu'il les supprime il créé un vide là je sélectionne mon vide on me dit que okay, j'ai 9 vertices c'est ce que je voulais ici on me dit également que j'ai 9 vertices c'est ce que je voulais ça tombe bien je vais maintenant extruder comme ça je vais escaler je vais désactiver le editing. je vais scaler je vais utiliser le look tous pour mettre à je scale, euh, je scale encore, je déplace comme ça. Je vais faire un bruit edge loop. Ok, ici je vais dissoudre cette edge, soft edge. Euh, on a ça. Ici je vais déplacer ça comme ça. Je fais un S Je vais encore déplacer ça comme ça sur l'axe des X Du coup sur la vue de face Je pars en vue de profil Et le cou de mon personnage à l'aide est reconforme euh, Ici en arrière on peut étirer les vertices comme ça Ok Bon maintenant qu'on a fusionné la tête avec le corps On va maintenant euh, modéliser le t-shirt de notre personnage on va aller en, en Edit Mode, en Wireframe. On va faire C pour la sélection. Comme ça, on va sélectionner toute la partie qui fera office euh, de polo. Image, je vais m'arrêter ici. On va faire Z, on va faire Shift D, on va faire P by le Spart Ok, je sélectionne. Euh, mon petit polo et on va le modifier ici on va faire un contrôle R on va faire V la partie qui se trouve là devant on va la supprimer ok on va sélectionner le vertice, les vertices qui se trouvent là on va les dessiner vers le haut un petit peu là. Et enfin, elle z de zéro. Si je vais ce est, ok. Je pars sur la vue de face et je vais extruder ici avec une extrusion, un déplacement. Euh un scale d'abord général, un déplacement sur l'arc des X. Je commence l'opération, je strud, je déplace là, je scale, et je déplace sur l'arc des X. Je descends encore vers le bas comme ça. Je fais ça. Je fais un SZ de 0. Ok, euh, ici je me rends compte que c'est quand même un peu bizarre pour un personnage garçon. On a l'impression que c'est une robe. Donc je vais un tout petit peu modifier ça. Je vais un peu faire monter ça. Jusque là, je vais déplacer comme ça on va euh, maintenant ajouter le modifier modifier solidify. on va euh, diminuer la thickness moins augmenter de manière négative et on va placer ça ici au dessus on va encore augmenter ok On va euh, maintenant faire le pantalon euh, qui sera basé sur le même principe c'est à dire qu'on va sélectionner le corps on fait slash on va sélectionner la partie d'ici, on peut un Frame, on va faire un Board select comme ça, on va faire un Shift D, on va faire un P, Bagus Part, euh, ici on fait ALT 3 on y va, ok, SZ 2.0, et on va scaler comme ça, on va scaler comme ça, et on va scaler comme ça. On va ajouter juste le modifier Solidify. On va euh, augmenter la finesse et on va le placer en oh. haut. Ici, je vais encore augmenter un petit peu la finesse. Ici, là. Ok, j'ai fait Slash Maintenant on va presque terminer avec euh, l'écharpe Je dis que ça comme ça, l'écharpe du perso Pour faire l'écharpe, on va juste utiliser ça Shift D euh, Je vais supprimer le mirror On part en edit mode On va aller en wireframe frame pour Voir Ici on va faire L R 90 degrés on va faire un G pour le placer ici. On va diminuer ici euh, la finesse, le proportional Editing, euh, si le solidify, je veux dire. Et là, on va faire à clic droit. On va faire un S. OK On déplace là, sur leur des On va maintenant faire les yeux, on va faire Shift A, là on va importer euh, une U Sphere, comme d'habitude, euh, on veut slash, on place ça ici, là, là, on fait d'abord un scale général, on fait un scale sur l'axe des cigarettes, on va se mousser ça. On déplace là. Ici, on va faire un S. Y. On va faire R. Je pense que c'est quasiment tout pour la vidéo euh, Merci de m'avoir suivi Et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo euh, Avant de terminer, nous allons euh, effectuer une petite modification sur notre personnage. On va aller en Engine Mode, on va sélectionner ce vertice ici et on va le déplacer vers le haut On va également faire de même ici on va également bouger un peu ici. Ici, on va euh, déplacer comme ça. Oh. On va faire une petite rotation. On va déplacer comme ça. Et voilà. Et voilà, à la prochaine les gars